Wesh, j'espère que vous allez bien. Je <rire> suis encore extrêmement fatigué. Je sors d'une journée où je n'ai pas dormi pendant 36 heures. Bon, bah du coup, c'est deux jours. Ah ouais, non, là, c'est chaud, là. Une petite comparaison entre moi maintenant et moi sur une autre vidéo. Là vous me trouvez beau gosse peut-être mais en fait c'est juste que je dois sortir Dans moins de 5 minutes et que du coup bah genre Je tourne et ensuite je me casse mais en gros Actuellement je tourne on est samedi matin Jeudi je me surveille à 4h35 pour aller euh, Travailler, j'ai travaillé toute la journée Ensuite euh, j'ai euh, Fait quelques papiers que je devais faire absolument Le soir il y a eu le stream spécial Halloween D'ailleurs ce stream vous a beaucoup plu ça a changé énormément De ce que je faisais d'habitude du coup bah je suis plutôt content Et en fait juste après il y avait la soirée de ma fac Auquel euh, j'ai participé, je n'ai pas dormi De la nuit, j'ai travaillé le vendredi matin De toute la journée, enfin euh, de toute la matinée jusqu'à heures à 15h je suis allé à un rendez-vous et je me suis couché à 17h30 au début du The event parce qu'on est dans le week-end du The event j'ai peu dormi je enfin en fait non j'ai pas dormi de 17h30 jusqu'à voilà parce que je suis sorti hier soir aussi de euh, 20h30 à euh, 2h du matin mais en fait en fait je troll aussi genre franchement je suis fatigué mais aussi je, je, je me ménage pas nouvelle vidéo l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va à paris encore avec lilith ses modos et mes modos enfin quelques modos de la Bichcorp, vous allez pouvoir les rencontrer ça va être super pourquoi on va à paris en fait tout simplement je ne sais pas si en fait je sais dans les grandes lignes. Il y a quelques semaines, on a dépassé les 2000 subs sur Twitch. C'est redescendu depuis et beaucoup de gifts. Oui. Euh, D'ailleurs, j'en prof, profite pour dire, si euh, vous êtes un viewer de YouTube et que vous voulez me soutenir et que vous avez par exemple Amazon Prime, c'est totalement euh, gratuit de vous sub à ma chaîne avec Amazon Prime. Amazon Prime, c'est 23 euros à l'année quand vous êtes étudiant. 23 euros à l'année, ça fait environ 2 euros par mois. Voilà, en gros pour vous dire. Et euh, pour cette somme, vous pouvez vous sub pendant toute l'année à ma chaîne Twitch. Et ce qui peut être intéressant pour moi parce que c'est un peu Ma source essentielle de revenus. Voilà, donc, euh, ou tout simplement, si, par exemple vous avez euh, 4 euros à dépenser euh, et que vous voulez sou me soutenir, euh, bah, n'hésitez pas à utiliser 4 euros sur ma chaîne Twitch pour euh, balancer un sub. Voilà, le message de promotion est passé, c'est le plus important. Merci à tous ceux qui le feront. Et voilà, on va à Paris, pourquoi Parce que euh, Lilith organise l'après-midi Sailor Moon. Alors, pour ceux qui se souviennent, quand j'étais passé du coup les 2000 subs, on devait se déguiser en Sailor Moon et on devait aller dans Paris se balader en déguisement, qui était T'es un peu pas ouf, j'ai un peu peur je vous avoue Je ne suis pas serein au fait de me déguiser comme ça C'est mort je ne me maquille pas, je précise Je me suis trop fait maquiller ces derniers temps, j'en peux plus Oui J'arrive Mon père qui me dit on y va parce que vous savez on a le train dans 20 minutes. Euh, petite info aussi, il y avait quelques trous dans mon plafond euh, durant la dernière vidéo vlog. Pour ceux qui s'en souviennent, les trous ont été comblés. Voilà, merci beaucoup à tous. <rire> Sur ce, on se laisse. Début de la vidéo du week-end entre potes. Sauf qu'on est un peu plus que la dernière fois. Allez, bisous. Je suis actuellement arrivé à Paris, en train de me balader. On rejoint euh, les petits potes à l'Airbnb. Je sais que Lilith y est déjà, je crois faut que je vois si euh, les modérateurs aussi ils sont là présents euh, Donc il euh, y a pas mal de gens, ça va être cool euh, On nous a dit d'être là avant 11h30 mais je crois qu'il euh, y en a parmi, euh, parmi les modos qui ont des petits problèmes de train Je parle mais en fait c'est trop bizarre de parler alors qu'il y a des gens qui te regardent Comment ils font les vrais vlogueurs Il est en train de pleuvoir donc là j'ai des gouttes qui sont en train de m'arriver sur le visage C'est une sensation qui est plutôt plaisante voilà Du liquide qui arrive sur mon visage comme ça je... En vrai je, je, je kiffe, c'est comme si je prenais... Euh... Non bah non je vais m'arrêter là <rire> C'est quoi ça Regardez-la comme elle est contente Mais c'est... Non mais tu seras si beau Ah je suis en vert Oui Mais je ressemblerai à une pomme C'est joli une pomme Le vert ça n'ira pas sur moi, ça va pas à la montagne Moi en vrai ça peut passer, le rose et tout, trop Il y nœud et. il y a du rose Ah oui mais en fait Mais attends mais il est énorme Il y a un endroit que je veux aller, je vais aller à la quéquetterie C'est quoi La quéquetterie c'est quoi la caqueterie C'est un endroit où on, on mange des gaufres des en forme de, de ZZ et de zizi. <rire> mais du coup il y en a partout les gaufres. Putain je viens à Paris pour manger des bites. <rire> trop cool <rire> C'est trop chaud. <rire> C'est vrai que les bites elles ont l'air plus répétissantes que les ZZ. Là-bas, là-bas, là-bas. Hein. <rire> là-bas, non là -bas, mais. Là-bas, oui, oui. Non sur place, oui. Genre... Non, mais, enfin, ah, bah, Allez sur envie. le site de euh, la caqueterie et vous verrez. Oh, on mettra le site en description et Peu tout. Peu importe là. votre choix, vous, je, tout le monde prendra la caquette. C'est sûr. La quiquette. Ouais, elle est grave. Franchement, elle donne grave envie. Mais ah c'est Elle est petite comme ça et la kékette elle est. Elle <rire> <rire> va peut-être arrêter de le voir. Après, il fait moche quand même. On a un collant, mini-jupe dans la rue. Mais ah tu sais voilà. que j'ai rien prévu par rapport à ça. T'as pas pris de collant Non. Ah ouais, la table. Mais tu, tu crois que j'ai des collants Mais tu crois j'ai des collants il y en a aucune qui peut te. Mais c'est toi ma contact. Mais putain, fallait me le dire, je t'en aurais pris, mais. Mais j'ai pas besoin de collants. Mais c'est pas possible. Imagine le truc qui est genre. Quoi Imagine le truc qui t'arrive là. Ouais. Bah oui, bah si le truc est trop gros, il a le cul à l'air, venez C'est chiant le maître. Les amis, je suis pas sûr de l'idée. hein. Non mais en vrai, on peut à, à tout moment, on peut annuler. Hein. Bon allez, on va rejoindre euh, Matov et Glee, qui sont actuellement au McDo de, de, de Châtelet. On va y rejoindre tout de suite. Il est temps, les pots, ça fait déjà une heure qu'ils nous attendent. Ouais, on va se faire régresser, hein, vous savez. Toi. Si on se fait régresser, vraiment, je rigole. Bah non, on rigole ouais, pas. Moi je cours. Non moi j'ai une cheville dernière En vrai c'est à ce moment là qu'on remercie le Covid d'avoir inventé les masques. Comme ça personne ne nous reconnaît. Oh la tête qu'on a Héloïse Il y a un sorti Je crois qu'elle s'appelait aussi Héloïse, elle s'est retournée au moment où je t'ai appelé. Non tu sais juste t'ai gueulé comme un fort. la fille indienne, indienne Ça vous est jamais arrivé d'entendre une princesse chanter euh... Non quoi c'est Guitare point Ouais. la fille indienne, indienne Indienne, indienne Mais attends vous allez voir des princesses manger des McDo Eh, princesse moderne hein. En vrai je suis quelqu'un de très à l'aise dans la vie de tous les jours Je sais pas si je vous ai dit mais en fait je suis un bonhomme Moi je suis le type de mec j'ai pas peur tu vois je me, je me bats assez facilement Ah, ah c'est bon voilà. je les vois Ah non je les vois pas Non si je les vois, si je les vois, je les vois pas, je les vois pas Qu'est-ce que vous êtes Oh là là là là. C'est C'est pas quelqu'un grand qui veut le faire parce que je vous avoue c'est un peu. Euh... Tiens vas-y. Mais. Tu veux pas <rire> T'es dans la même position. Je veux pas. Je vais prendre des nuggets. Tu penses que les super-héros ils mangent des nuggets <rire> Bah oui regarde le faire. Non mais toi t'es. Une super-héros ta, ta bouche. Non c'est pas t'es déguisé déguisé non enfin non non c'est un déguisement en vrai tu t'appelles Louise t'as mis ta vichy ça fait travail en plus, ouais, c'est ça voilà je vous travail. ah d'accord mais super c'est Sailor Moon, c'est Ça c'est c'est c'est c'est c'est super connu c'est une Ah oui, quand même, faut pas dire! Je jure que je connais pas! C'est quoi? Je m'appelle comment? Bon, en général, Jupiter, c'est une Jupiter. Jupiter, non? Genre, t'as habillé mais tu sais pas encore! Non! C'est une enfood! Ah! C'est vrai! C'est un on était en train de manger tranquillement! Battle de regard! Voilà, petite battle de regard assez intense! Oh! Il a regardé le téléphone, non? Ouais. C'est faux, c'est faux, en tant qu'arbitre! On a pas vu, pas pris! Et ici, toujours Impassible. Comment ça se dans cette situation <rires> <Plus rire> a Vu la la la la oh. euh, <rires> Si je peux me permettre, je pensais pas que la première fois que je me déguiserais en princesse, j'allais mouiller autant. C'est parce que j'ai utilisé mes pouvoirs magiques. <rire> vrai. Mission Ninja, pas que Je veux pas y aller, hein. mais il y a une caméra quoi. Donc, euh, j'ai pas envie de la bousiller. Au pire, non, on les laisse partir. Quoi. Non Oui On fait ça C'était très marrant. J'aime beaucoup quand j'y vais ça, sache-le. Quand ça monte et que ça descend comme ça en face de nous. Tu fais quoi ce soir T'es disponible Non, mais c'est pour. Euh... T'es disponible Ok. Bah, écoute. Euh... On se donne rendez-vous Chez moi 23h pas plus tôt, bien habillé, pas trop Allez, bisous bon, De toute façon, on le tout, tout le voyage Mais je suis pas gay moi, donc... Moi non plus ça Et nous ça fait un point pas commun pas grave, un point oui. pas commun Je connais pas cette c'est pas française Bah non, bah de ça pose un peu de problème Salut c'est la voix off, à ce moment là je prends quand même le temps de vous expliquer Pourquoi il y a ce petit passage En fait on avez été justement dans la queue de la kékéterie Pour manger des queues, il y a beaucoup de queues dans la même phrase Et en fait un mec bizarre est venu, il nous a croisés Il a commencé à nous parler, le mec était certainement Sous substance, qui sont quand même assez illicites Je vous mets le passage parce que c'était quand même très drôle Et voilà, profitez bien hein. il y a la Martinique. Ça fait Ah j'ai de la Guadeloupe ah ouais, ouais. Ah t'as apporté, au Il est parti Il est parti, Il est parti. Il a Bonjour, excusez-moi monsieur. Est-ce qu'on a le droit de manger ici et si on consomme sur place Non mais c'est juste que comme on va manger des... des... des... des caquettes. Ouais, des caquettes à côté. Ouais. Merci beaucoup. Adrien on a rencontré ces deux gentilles demoiselles dans la film. Ouais. Voilà. On leur a prêté nos parapluies et voilà. Et un avis du coup sur nos tenues Ah bah ouais, on franchement c'est très sympa. Ouais, ouais sérieux oui. Ouais ça fait plaisir. Ouais. Merci beaucoup. C'est comme peu... ça qu'on vous a tapé dans l'œil. Ouais, exactement. Vous avez un peu pris pour des fous mais franchement. Et, ça me... et du... Il existe un monde. <rire> <rire> on ira, on ira. <rire> <rire> <rire> Sauver notre existence <rire> <rire> <rire> Vu. Elle elle a fait une réaction incroyable, j'espère que c'est filmé Elle est passée juste derrière. hier Mais à Il n'y a plus de ciquette, regarde Il y a plus de ciquette Il n'y a plus de ciquette, mec Ça se trouve, on a plus de ciquette pour nous, genre Moi, j'ai une grosse bite, moi Quoi, quoi hein hein ah, le, la ah, la goût la gouffre Je un peu. il y a vraiment zéro crédibilité J'ai vu J'ai vu, vu, vu. Vu. vu Tu l'as vu J'ai vu Tu l'as vu Merci. Ah, vous le trouvez un peu mon église Parce qu'on est belle. les chaussures. Les, dévisions, les, dévisions. Ouais. les ouais. Moi, moi j'ai ah, bon, des belles chaussures de princesse. Hein, euh... est vrai, ah, est vrai. Est vrai. ah mais le monsieur derrière vous ça Ah oui lui, lui aussi il <rire> <rire> ah, <lui, lui>, est <rire> hein ouais, pas mal hein. <rire> On a pris la même. C'est à quoi Au Nutella. Ah, euh... Non, non, non, non, bah non Non, non, non, non, non, non. non, non, non, non, non, non. ta queue <rire> T'as l'air un petit commentaire sur ta queue, mec Ouais, sur ta queue Là où elle est Bah... Non, bah, oh, non. Ah, euh... Ah. Est-ce que t'as mal aux fesses parfois quand tu fais caca Ah ouais Tu veux que je te diagnostique quelque chose <rire> Tu peux me diagnostiquer quelque chose, même <rire> T'as besoin de... Ouais, bah oui On va s'isoler Ok, on y va <rire> Alors, euh... Un petit avis sur les caquettes Elles sont bien fourrées. Bien fourrées, ouais. Non, sérieux, non, c est, c est, non euh, No joke, euh, Oubliez oublie les sous-entendus. En fait, elles sont fourrées au Nutella, une Nutella dessus. Genre, vraiment, quand tu croques dedans, genre... Euh, genre, ça fait beaucoup, genre, c'est vraiment, genre... Euh, ça étouffe, genre, vraiment. Tu sais que, que on parle, on discute de caquettes, alors que les gens nous regardent bizarre parce qu'on rappelle qu'on est toujours déguisés, tu vois. Oh, en Sailor Moon. Oh, en Sailor Moon. Je rappelle que c'est un sub-goal. 2000 subs. Merci à tous. N'hésitez pas à, à refaire ce, ce chiffre quand vous voulez. Hein. Ouais. Ça me dérange pas. Tous les 2000 subs, je mets en CL Non, non, je rigole. Je ne me mets pas dans le bourbier tous les mois. Quoi, non, <rire> non, non bah, bah, tous les mois, hein, je pense qu'on n'y est pas. En vrai, est-ce que cette vidéo peut nous permettre d'atteindre les 1000 subs On va faire quelque chose. Euh... Là, vous mettez des défis que vous pensez de fou. Vous mettez dans les commentaires celui qui est le plus liké. Bah, si il nous plaît, il est... le projet est intéressant. Pour 1000 subs sur le live de Bichard, on tente la, la chose En vrai Le de commentaire fou. le plus liké. De fou, le commentaire le plus liké. Vous proposez des sub goals et euh, le sub goal le plus liké, et ben, il passe à 1000 subs et dès qu'on attend, on le fait. Oh, ça va. Mais il faut pas que Comment ce soit le sub goal en mode de, oh, Tu te mets un poil et tu nous montres ton sgek Parce que ça, je le fais pour zéro. Allez, on rentre dans le métro, du coup, je range la caméra pour éviter des risques de. Sinon, ce vlog ne sortira jamais quoi. Ouais, <rire> jamais. <rire> Ou sur la chaîne qui... Parce que tu sais qui m'appartient pas tu... <rire> Non mais ce qui est très drôle c'est que quelqu'un me vole la je caméra Et tu sais que tu le vlog sorte Mais c'est <rire> pas sur ma chaîne genre oh, <rire> Et le mec il met tout le vlog là avec... Il, il faut monter Merci tâche. pour la caméra <rire> Merci pour le vlog gratuit Mais <rire> vous connaissez Ouais ouais ouais Moi j'ai la même que... Peut-être votre âge et moi j'ai vu Alors là pour vous expliquer c'est la fin de la journée On est prêt à rentrer dans le Airbnb Et on rencontre un youtubeur japonais Et qui fait des vidéos sur... La France et avec la culture japonaise. En gros, de ce que j'ai compris, c'est qu'il apporte une culture japonaise en France et il filme les gens et il voit un petit peu ce qui se passe, etc. Du coup, quand vous le voyez nous filmer, c'est qu'il est en train de nous filmer pour sa vidéo. Bonjour! Oh, oh, oh, <rire> Allô? Je pense qu'il nous a abordé parce que c'était plus simple de nous aborder, nous, que n'importe qui d'autre, étant donné qu'on était déjà bien ridicules. Oh, vous avez <rire> vu la. la, la, la... Ouais. minutes, j'ai dit ton Ok, ok, ok. Ouais, non. <rire> <rire> non, il a monté, il il s'est cassé. Donc écrit <rire> En fait, euh, aujourd'hui, j'ai la main d'un gâteau de société Kallori. Okay. Du Japon de Japon, Il ouais. euh, mmh. s'appelle... Euh... caramel corn. l'air trop bon hein ouais, Ça a l'air trop bon. On goûte quand on était petit. D'accord. Ouais. Je être voulez Oui, bien sûr. Allez, C'est trop bon C'est super bon Ah, c'est sucré, je m'attendais pas à ça fait, c'est un mélange de sucré salé Ouais, des caramels... Non, des noisettes caramélisées C'est trop bon C'est un mélange de sucré salé un peu... Un peu pas Popcorn Un peu caramel. C'est trop bon. C'est Merci beaucoup. Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci. Merci Merci. C'est la fin de cette vidéo. Ça coupe un peu brutalement, je sais. Euh, en fait, j'ai juste pas filmé le reste. On a passé de bons moments et tout entre nous. Et moi, j'ai pris le train tout de suite après. En fait, j'ai pris le train le samedi matin et je suis reparti le samedi soir parce que le lendemain, j'avais pas de train. Voilà, c'est super. C'est une vidéo un petit peu bonus. J'avais très peur de la sortir parce que je me dis qu'il y a une communauté qui est très, très, très, très sensible au cringe et qui, euh, à la moindre notion de cringe, va crier « cringe. Et c'est très chiant. J'espère en tout cas que ceux que ça a fait rire, bah, mettez-le dans les commentaires parce que je pense que ceux que ça n'a pas fait rire euh, vont mettre un petit message. Du coup, il faudrait que ça contrebalance pour pas que mes commentaires soient trop... Euh, voilà. <rire> en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Merci pour ceux qui comprennent un peu le second degré de cette vidéo. Et, euh, et je vous laisse. Je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo. Sur ce, gros bisous tout le monde, c'était Bichard. Une petite comparaison entre moi maintenant et moi sur la vidéo, et moi sur une autre vidéo. Voilà, ce sera mieux. <rire> Bunkhead mon pauvre, hein. franchement, tu, tu dois supporter ça. Et à cette occasion, on a décidé de sortir dans Paris déguisé en princesse, Sailor Moon, bien évidemment, euh, et d'aller manger des, des queues. Je suis pas sûr qu'il faut sortir la vidéo Bunkhead en fait. Vraiment, j'ai un doute.